bonjour je suis amy Kone, responsable marketing au cabinet amp dans cette vidéo je vais vous expliquer comment relancer vos clients sans les agacer je fais cette vidéo pour les responsables commerciaux pour les chefs d'entreprise pour les marketeurs qui vont vers les entreprises ou bien encore des clients et qui ont des rendez-vous plus tard ou des relances à faire pour boucler la vente mais qui ont peur de relancer les clients simplement parce que les clients vont trouver qu'ils les agacent ou simplement pour les personnes qui ont déjà relancé des clients et qui ont reçu le message selon lequel ces personnes-là ils agaçaient ces clients -là. donc dans cette vidéo Vidéo, je vais vous expliquer les astuces à utiliser pour éviter d'agacer vos clients lorsque vous les relancez la première des astuces, c'est d'avoir l'autorisation des clients alors lorsque vous relancez un client souvent ça peut être un message ou bien un appel non sollicité voilà vous allez vers le client vous lui envoyez des messages vous l'appelez alors qu'il ne vous a pas demandé il n'a jamais été en contact avec vous ce qui fait que le client est mal à l'aise il ne sait pas de quoi il s'agit et ça fait que ça l'agace donc il faut avoir d'abord au préalable l'autorisation du prospect ou bien du client. Donc, euh, comment est-ce que vous pouvez faire ça C'est peut-être de faire en sorte que le client demande votre catalogue. Là, en ce moment, vous demandez son numéro WhatsApp pour lui envoyer le catalogue ou encore son mail. Vous pouvez offrir des cadeaux comme des e-books comme on le fait au cabinet AMP. Pour télécharger de sorte que quand le client télécharge ou bien le prospect télécharge les ebooks gratuits si vous avez son contact il sait qu'il a déjà eu affaire à vous et donc quand vous venez le relancer vous êtes dans une meilleure posture pour pouvoir le relancer donc au passage si vous n'avez pas encore lu nos ebooks gratuits vous pourrez télécharger les ebooks au dessus ou en dessous de cette vidéo et puis vous allez avoir toutes nos ressources gratuites pour pouvoir faire votre marketing la deuxième des choses que je vais partager avec vous pour pouvoir relancer vos clients sans les agacer c'est d'aller sur les informations importantes pour le client ou le prospect le client où le prospect vous contacte pour quelque chose. Il vous a contacté par exemple pour des vêtements, il vous a contacté pour des soins de santé. Et donc, lorsque vous allez vers le client pour le relancer, même si vous allez vers le client pour lui parler de paiement, il faudrait qu'au préalable, vous puissiez rappeler à travers une phrase quand même qu'il s'agit de vous, le spécialiste de la santé ou encore de vous, le spécialiste des vêtements. Voilà. Et puis, vous mettez toujours votre signature en bas ou bien encore votre message marketing. Ça fait que le client n'est pas dépaysé, il sait de quoi il s'agit. Jusqu'à ce que lui-même, il vous dise, je ne veux plus recevoir vos messages ou bien je ne suis plus intéressé. Et le troisième élément que je veux partager avec vous pour pouvoir relancer vos clients sans les agacer, c'est de varier les canaux de communication. Alors, varier les canaux de communication, c'est quoi? C'est aujourd'hui vous contactez le prospect par SMS, demain vous pouvez contacter le prospect par WhatsApp, après demain vous pouvez le contacter par mail et le jour suivant vous pouvez le contacter par par rendez-vous physique. Ça fait que le client, dans son esprit, n'est pas agacé. Mais quand il ouvre son outil de message ou bien son WhatsApp et qu'il se rend compte que chaque jour, vous lui envoyez un message, il regarde, il a plusieurs jours, vous lui envoyez un message, il ne répond pas, mais vous continuez, ça agace le client parce que c'est seulement dans la même position. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, entre Messenger et WhatsApp, les gens sont plus ouverts à répondre par des messages WhatsApp que des messages sur Messenger. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Autre élément, c'est qu'il faut varier les formats si possible. Vous pouvez passer par audio, vous pouvez passer par écrit, vous pouvez passer par note vocale ou bien appeler directement. Voilà, il faut varier les formats ou bien par vidéo ou bien encore par note écrite. Voilà, si possible, ça va dépendre de votre produit. Autre élément, c'est de rester dans votre logique. C'est très important. Je reste dans votre logique, pourquoi Parce que le client, lorsqu'il regarde votre message que vous lui envoyez, il suit une trame. Aujourd'hui, vous lui avez dit que dans 24 heures, va expirer son bon de réduction par exemple. Demain, en principe, le bon de réduction doit expirer parce que c'est dans 24 heures. Mais si demain, vous lui envoyez un message contraire pour lui dire que votre bon de réduction, il reste 5 jours, c'est contradictoire. Il faut avoir une logique dans votre relance. Par rapport à un message précédent, je fais un autre message. Par rapport à un message précédent, je fais un autre message. De sorte que le client, même, il reçoit la pression, il voit la logique et puis il vous respecte davantage parce qu'il sait que vous prenez, vous avez à cœur ce que vous êtes en train de vendre et ce n'est pas de l'amusement, c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire. Dernier élément, il ne faut pas oublier votre appel à l'action. Quand vous faites les relances au client, il ne faut pas oublier de lui dire ce que vous attendez de lui. Vous attendez de lui qu'il fasse un paiement, vous attendez de lui qu'il choisisse son modèle, vous attendez de lui qu'il vous dise s'il est prêt pour un rendez-vous. Bref, il faut toujours donner un appel à l'action à la fin de vos relances. Sinon, ça ne sert à rien. Le client ne sait pas ce que vous demandez. Et finalement, votre message, vous êtes fatigué pour rien. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui avaient peur de relancer les clients parce qu'ils n'allaient pas pouvoir les agacer, je vous voici ces astuces que vous pouvez les utiliser. Le cabinet MP les utilise depuis plusieurs années. On arrive à relancer les clients sur au moins trois ans aujourd'hui. Il y a des clients qui nous suivent depuis plus de cinq ans. Donc, on a des messages réguliers et ça marche pour pouvoir garder le contact avec les clients, vous les faire acheter un produit ou bien vous les faire acheter notre produit après le premier produit. Voilà, si vous nous écoutez pour la première fois, je vous invite à télécharger toutes nos ressources gratuites, notamment les deux clés universelles pour réussir en entrepreneuriat, les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes et le livre qu'on vient de faire sortir « réduit 70% de vos charges afin d'avoir plus de marge ». Vous les retrouverez soit dans la description ou dans les commentaires ou au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye